Du Chip du Faction et du Bed wars. Bienvenue sur... Manalia bonjour à tous et à toutes c'est même aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je suis sur Manalia qui est un serveur minecraft donc qui fait pvp faction et aussi mini jeu donc bed wars comme ce qu'il y a derrière moi faction et du coup ship wars donc bah écoutez une petite vidéo et donc on va faire pour l'instant enfin, bon, je vais juste faire la présentation du serveur donc euh, donc on va commencer euh, je ne pourrais pas vous présenter du coup le ship wars and le bed wars parce que du coup, bah, je, ne suis, je suis seul, hein, on est très très tard Il est actuellement 1h du matin, donc voilà, j'avais envie de tourner, je me suis dit mm. Bref Bon, c'est surtout parce que j'ai été payé, mais... Enfin, euh, c'est autre chose euh... D'accord, <rire> ok, j'étais pas prêt Donc, alors, euh, on va aller dans le faction Enfin, déjà, attendez, oh, faisons les choses correctement Déjà, admirer, attendez Pas du tout euh, admirer ce spawn enfin je sais pas je suis pas doué en bulle mais ça franchement ce spawn il n'y a pas de point de vue hein. je sais pas ce spawn est grandiose bon let's go on va dans le faction euh, bah écoutez voilà euh, J'ai très peu de vie, mais c'est pas grave euh, Donc voilà, déjà, regardez ce, ce spawn Ok, voilà, donc, euh, je voulais faire une animation comme ça parce que voilà, c'est plus joli Regardez ce spawn, je sais pas si ça me paraît très très joli Il est vraiment très magnifique quand même Qu'on se le cache pas Je pense que, sérieusement, ce serveur a énormément d'avenir euh, voilà, parce que vous allez me dire mais pourquoi t'es payé pour le dire ça Donc déjà je suis payé oui. Euh... <rire> Putain, le pire c'est qu'il qu va y avoir des admins qui vont regarder cette vidéo. Bref, euh, bonjour les admins d'ailleurs. Euh, donc euh, je trouve que ce serveur, donc Nexo l'a dit dans sa dans sa vidéo qui est de présentation, qu'il qui a upload, je sais plus quand. Donc euh, bref. Et donc euh, ce serveur est extrêmement bien codé. Euh. J'en ai vu des serveurs, mais franchement, ce serveur est super bien fait. Euh, au niveau des couleurs, du spawn, du waouh, c'est magnifique. Donc voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire déjà euh, Bon, déjà vous voyez ici il y a le portail de du Nether, donc du Nether. Euh, voilà. Donc par contre la musique j'ai rien contre toi, mais euh, dégage. Donc euh... Ici, nous avons le portail du Nether qui est très, très stylé. Euh, donc, voilà. Et le portail de l'Inde qui est juste ici. Donc, ici, nous avons euh, bah, les, les fondateurs, les modos, les, le petit Nexo. Putain, et, et je suis censé être là, les gens. Franchement, je suis censé être là. Bref. Alors... Euh, du coup, il bon, y, y a pas mal de modos, donc j'ai pu en parler avec certains euh, cet après-midi sur euh, TS Mais j'ai pas eu le courage de tourner le matin Donc Du coup, il y a beaucoup de commandes qui sont rajoutées Ici, c'est comme dans Palladium, vous savez, ça va être sûrement des caisses Donc voilà, Donc vous avez l'IP en description euh, Je vais faire une série sur ce serveur Donc euh, des fois, il y aurait un exo, des fois pas Mais euh, si vous avez bien remarqué, donc je vous renvoie vers sa vidéo euh, du coup, si vous avez bien remarqué, euh, logiquement, nous sommes pas dans la même faction. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on va être dans la, dans la même faction Très bonne question. Je pense qu'on peut finir sur ce petit suspense, car en plus avec Nexo, on n'a même pas délivré. Déli délibéré. Délibéré, hein, voilà. Donc, euh, bah écoutez, je vous laisse ici. Euh, donc euh, je vous laisse sur des rushs Que j'ai fait euh, du coup bah En jouant un peu cet après mais ce soir Donc voilà Passez une très bonne soirée. Pas du tout. Bon, une très bonne journée, une très bonne soirée. Parce que là je tourne, il est 1h du matin. Pile. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse sur euh, un petit condensé. Euh, condensé, j'en sais rien. Mais sur les quelques trucs que j'aurais pu faire. Euh, j'ai perdu euh, mon kit. Donc du coup, bah, j'ai recommencé à zéro. Vous allez voir, c'est très très drôle. Euh, voilà, je ne vous spoil pas plus. Euh, sur ce, bah écoutez, c'était Nem. Euh, bah écoutez je vous laisse Bonne fin de vidéo You're C'est